Welcome everyone. It's just Bonjour à toutes et à tous. Il est 8h30, heure de l'Est. Nous sommes ici à une présentation de l'IED et du CRDI sur la gestion de la dette du climat et de la nature dans le cadre de la reprise après une pandémie. Je suis. Euh, mon nom est Juliette. Je vais être là pour vous aider dans tous les aspects techniques de cette rencontre. Nous avons aujourd'hui Julie Choudis, qui est vice-présidente stratégie, région et politique au Centre de recherche pour le développement international et qui va être notre modératrice aussi pour l'événement d'aujourd'hui. À toi la parole, Julie. Merci beaucoup, Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour la séance que nous avons. Comme je le disais, mon nom est Julie Schulis et je suis vice-présidente de stratégie région et politique et c'est un plaisir d'être modératrice aujourd'hui. Je vous parle d'Ottawa, du, du Canada j'aimerais connaître le terrain sur lequel, la terre sur laquelle je suis, qui est le territoire ter traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinabe. Aujourd'hui, nous avons vraiment des présentateurs extraordinaires. Nous avons... Euh, L'Honora Bob Ray, euh, Stephanie Griffith-Jones, Dev Surrey, Serge Patel et Jean-Paul Adam. Je vais les présenter dans quelques minutes. C'est aussi un plaisir de présenter cette rencontre avec IIED, l'Institut national pour l'environnement et le développement, l'un des principaux groupes de réflexion au monde dans le domaine du changement climatique et de son impact sur les communautés vulnérables du Sud. Avant de donner la parole à notre premier intervenant, permettez-moi de vous dire pourquoi cette rencontre est importante. Le CRDI soutient les, recherches, les chercheurs des pays du Sud afin de les aider à relever leurs plus importants défis. Après l'épidémie de COVID-19, nous avons mobilisé nos ressources et nous soutenons actuellement une vingtaine d'équipes de recherche qui analysent les réponses en matière de politique économique. L'impact économique de covid est énorme. Je suis certaine que vous le savez tous, les options politiques pour les pays à faible revenu sont extrêmement limitées, comme le montrent les recherches de l'OIDI et les partenaires soutenus par le CRDI. De plus, au cours des deux dernières années, les pays du Sud subissent une pression constante de la dette publique ou souveraine. La dette publique est un problème croissant avant la pandémie et la crise économique accompagnée à la pandémie l'a intensifiée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré ce week-end. Suite à la crise du coronavirus, le monde est confronté à de graves problèmes de viabilité de la dette qui n'ont pas été correctement compris ou traités et qui menacent de faire basculer les pays en développement dans une vague croissante de faim, de pauvreté, de troubles sociaux et de conflits. Je ne peux pas penser à une meilleure explication de pourquoi c'est important de traiter cette question. De nombreux pays à faible revenu connaissent de niveaux élevés de surendettement. Certains ont fait défaut. Plus de 70 pays peuvent bénéficier d'une suspension temporaire des paiements du service de la dette dû aux créanciers bilatéraux. Le G20 a également appelé les créanciers privés à y participer. Des discussions sur l'élargissement des droits de, de ont été particulièrement importantes. Mais l'allègement actuel de la dette pourrait ne pas suffire. Il est très probable que la gestion de la dette publique jouera un rôle très important au cours des prochaines années. Et comme les conférenciers le souligneront, il est important que la communauté internationale du développement renforce la participation des acteurs du Sud à ces débats et le CRDI s'efforcera d'y contribuer au cours des prochains mois. La grande question que nous soumettrons à ce webinaire à nos experts, ainsi qu'à celui du 1er avril, est de savoir comment nous pouvons faire en sorte que les engagements en faveur des objectifs de développement durable de l'action climatique ne souffrent pas, alors que les pays doivent faire face à des pandémies et des défis économiques. Ils doivent également faire face à l'inversion des progrès réalisés par rapport aux ODD et à la crise climatique croissante. Nous présentons ce webinaire avant les réunions du printemps qui débutent la semaine prochaine afin d'apporter des connaissances, des preuves et des enseignements sur la manière dont les considérations économiques, sociales et environnementales peuvent être réunies. Aujourd'hui, nous entendrons parler de l'évolution de la crise de la dette mondiale actuelle. Nous entendrons parler des leçons tirées des crises de la dette précédente. Et plus particulièrement, nous entendrons comment la pression de la dette croissante a gravement affecté les efforts visant à lutter contre les crises climatiques et la perte de biodiversité. Et comment une gestion durable et innovante de la dette peut très à améliorer les résultats pour la nature et le climat. Permettez-moi de me tourner donc vers notre premier intervenant. Nous sommes ravis d'accueillir parmi nous la professeure Stephanie Griffith-Jones, une vieille amie du CRDI que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Elle est membre émérite de l'Institut de développement Stalys du Royaume-Uni, actuellement directrice du programme des marchés financiers de l'initiative Policy Dialogue à New York et a beaucoup écrit sur la finance mondiale. Elle nous exposera d'abord le contexte, contexte actuel de la dette. Stéphanie, la parole est à toi. Merci beaucoup, Julie. Merci pour cette présentation. J'aimerais remercier aussi le, le CRDI, bien sûr, euh, et l'IED d'avoir organisé cette rencontre si pertinente. Le moment est parfait parce qu'hier, euh, aux Nations unies, nous avons discuté justement de ceci. Et comme je l'ai dit, la semaine prochaine, nous avons les rencontres du printemps. La situation pour les pays africains et les pays à faible revenu est très sérieuse. Je viens de parler avec Marco Carreras. Nous avons regardé d'abord la dette africaine, ses structures. Si vous pouvez mettre la diapositive, s'il vous plaît. Vous voyez ici que le FMI projette la dette publique dans les marchés émergents et les pays en développement, une augmentation de 10 en raison de l'impact de la crise du COVID pour atteindre environ 65 du PIB à la fin de cette année 2021, soit le niveau le plus élevé jamais atteint. J'aimerais aussi citer le secrétaire général de l'ONU, M. Gutiérrez, qui a déclaré que la réponse au COVID et aux aspects financiers de la crise était trop limitée et trop tardive. Et je pense voici voici la, la plus importante leçon que nous avons de l'histoire sur la réponse à la dette, la réponse des communautés internationales à la dette et nous sommes toujours en retard et nous sommes limités dans nos réponses. Et ceci a réduit les possibilités de développement des pays endettés. Il est donc souhaitable pour les pays à faible revenu et les pays vulnérables qui ont une dette insoutenable, de bénéficier d'un allègement suffisant de leur dette, qu'une partie ou moins de cet allègement soit affectée à une relance de, des émissions à faible, de la réduction des émissions de carbone. Ce qui est intéressant ici, quand on pense à la façon d'agir, il est important de regarder la structure de la dette publique extérieure africaine et des pays à faible revenu, la part de la dette bilatérale africaine, ce qui fait partie du club de Paris, traditionnellement c'est comme ça qu'on en parle, les Européens, les Américains, les Nord-Américains, je devrais dire les Japonais, cette dette a baissé, mais en Afrique, ça a baissé de 52 en 2000. Pardon, c'est passé de 37%, 27 en 2000. Excusez-moi. En 2000, 52 des prêteurs étaient le club de Paris il détenait 52 de la dette extérieure de l'Afrique. En 2019, il, cette part est tombée à 27 Donc, ce qu'on appelait traditionnellement le Club de Paris, détenait la majorité de la dette extérieure, et maintenant, cette part est tombée. Maintenant, la Chine est le principal créancier. Un autre point important, il y a une augmentation très importante de la dette extérieure totale de l'Afrique pour les créanciers envers les créanciers commerciaux, qui représentent 40 de l'ensemble de la dette extérieure totale de l'Afrique, comparée à 17 en l'an 2000. Pour résumer, les trois principaux créanciers de l'Afrique depuis 2015 sont les détenteurs d'obligations, 27 de la dette extérieure en 2019, et la Chine et à 13 et la Banque mondiale et à 12 Et si vous n'allégez pas la dette suffisamment, la pauvreté va augmenter et la possibilité de respecter les objectifs de développement du millénaire va bien sûr baisser. La part de la dette totale par rapport aux euh, au pays de, à, à revenus moyens, la dette a aussi augmenté, la dette envers les créanciers privés est moins importante et je pense que c'est important de l'indiquer. C'est environ 10%, alors que les pays à plus, revenus plus élevés, leur dette envers les, vers les créanciers privés est plus importante. Et la Chine a plus que doublé son exposition entre la première et la deuxième moitié de la décennie et euh, on est arrivé à 130% devenant le plus grand créancier du monde, le deuxième plus grand créancier du monde. De nouveau, je répète ce que je voulais mentionner, les leçons clés sur l'allègement de la dette devraient être, la leçon principale de l'histoire serait la suivante, un allègement suffisamment important et opportun pour éviter que des décennies soient perdues pour le développement et l'atteinte des objectifs de développement durable. La dernière décennie de développement a mené à une baisse des investissements, l'augmentation de la pauvreté, bien sûr. En plus de ceci, nous avons un nouvel élément en raison de l'urgence climatique mondiale et des fortes inégalités dans la plupart des pays. Il semble qu'il y ait un besoin clair de lier l'allègement de la dette et le développement durable et inclusif. Et par conséquent, nous pensons qu'une partie de l'allègement de la dette devrait être liée spécifiquement au projet, au programme pour la transformation des économies, des débiteurs en économies plus vertes et plus justes. Puis-je voir la prochaine diapositive? Nous avons besoin donc d'une réduction suffisante de la dette pour les pays en besoin d'un allègement de la dette pour les pays à revenus moyens. En Afrique, nous avons aussi à faire ceci avec les petits pays. Dans ces pays, nous avons besoin d'un traitement équitatif des créanciers publics-privés pour éviter qu'une partie de l'allègement de la dette ne soit accordée. Il faut donc un équilibre entre le public et le privé pour les créanciers afin d'atteindre cet objectif. Nous devons aussi obtenir l'allègement de la dette auprès des créanciers privés pour euh, l'atteinte des objectifs. Nous devons renforcer le crédit, par exemple, auprès de la Banque mondiale ou de la, la, la Banque de développement africaine, la Banque africaine de développement, ou bien euh, on peut aussi trouver des options pour euh, les trouver des créanciers privés afin d'avoir plus d'allègements. Pour la plupart des pays à revenus faibles, surtout ceux qui n'ont pas émis d'obligations, l'allègement de la dette par les créanciers privés semble relativement marginal. Il semble donc souhaitable de concentrer les efforts d'allègement sur la dette dans, sur les créanciers publics. Il est absolument essentiel que tout allègement de la dette inclue les créanciers chinois de manière équivalente aux créanciers publics. Et les créanciers chinois sont inclus dans les discussions de plus en plus, mais ils ne sont pas inclus formellement. Et enfin, puis j'avais ma dernière diapositive. Nous avons établi avec le G20 le cadre commun de travail. c'était une étape positive. Ceci doit être transformé pour permettre une réduction de la baisse, un allègement de la dette complet pour les pays vulnérables, les pays vulnérables à revenus moyens et les pays à revenus pour augmenter leur résilience et les aider à atteindre les ODD et il faut que ce soit durable et soutenir ceci grâce à la communauté internationale pour aider aux infrastructures. D'un autre côté, comme quiproquo, les gouvernements qui reçoivent cet allègement de la dette doivent s'engager à des réformes et des investissements qui permettent les politiques et le budget avec l'objectif de 2030 de l des ODD et l'accord de Paris. Je pense que le moment d'agir est maintenant. Tous les mois, il y a plus de personnes qui vont tomber dans la pauvreté et il y a plus d'opportunités ratées ou d'investissements dans la durabilité et la réduction de, euh, de l'impact sur le climat. Merci beaucoup pour l'opportunité de présenter ce sujet avec vous aujourd'hui. Merci infiniment, Stéphanie. C'était une très belle façon de commencer. Je pense que c'est une excellente... Euh, façon de réfléchir où on doit aller à partir de maintenant. Maintenant, je vais céder la parole à Dave Siri, qui est directeur et expert technique chez Debt Markets and Public Financial Management Consulting. Il va parler de comment renforcer l'intervention de la dette, le climat et la nature, à prendre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. À vous la parole. Permettez-moi d'abord de dire bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aussi remercier le CRDI et bien sûr l'IED de m'avoir invité aujourd'hui. Il y a plusieurs questions que nous devons analyser. Je ne vais pas parler trop là-dessus. Si nous pouvons passer à la prochaine diapositive. Parfait, merci. Je vais simplement faire des observations sur le contexte. La pandémie a créé plusieurs catastrophes dans plusieurs pays. Nous avons vu toutes sortes de problèmes, et moi-même, personnellement, quand je travaille avec le gouvernement, je peux voir comment le budget a dû s'adapter aux besoins liés à la COVID-19. Le fait de devoir investir dans la santé, le secteur social, et en général, quand on voit tout ceci, il y a quelque chose qui en sort, et ce que l'on voit, c'est que l'investissement Généralement, on s'attend à voir l'adaptation au changement climatique, etc. On se demande parfois si dans certains pays, ils vont pouvoir continuer avec les programmes qu'ils ont lancés. Si vous ajoutez le poids de la dette, et là, vous voyez le problème. De toute évidence, nous sommes heureux des résultats du, de la rencontre du G20, le nouveau cadre de travail, etc. Mais comme vous avez entendu, Stéphanie, il y a beaucoup plus qui doit être fait de toute évidence et nous espérons que quelque chose va se faire, tôt ou tard, mais au moins, le côté climatique est intégré, l'aspect climatique, Comme petit consultant, nous faisons un travail dans l'Afrique de l'Ouest. Mais Ce dont on parle aujourd'hui, c'est cette initiative mondiale, internationale, multilatérale, que nous espérons que les communautés internationales vont continuer à faire. Et c'est quelque chose qui doit être fait. Nous parlons bien sûr des trois défis ici mais surtout de la dette et du climat. Quelque chose qui a commencé il y a 25 ans, et j'en parle ici, cette initiative qui a été établie et qui a commencé en 1996 et mise à jour en 1999, cette initiative pour les pays pauvres très endettés, ça a été lancé par la Banque mondiale, le FMI, le cadre de travail est clair. Il faut un cadre global pour traiter le fardeau de la dette des pays éligibles. Nous allons donc mentionner quelques points. C'est juste pour vous rappeler les points importants. Quand je parle de dette, beaucoup de gens ne comprennent pas, donc je voulais ajouter quelques points. L'initiative PPTE a été en hibernation pendant un certain temps. Le Somaliland est en plein processus. Le Soudan aussi. considère l'allègement de la dette. On ne parle pas d'histoire, c'est quelque chose qu'on peut apprendre d'autres pays, au fur et à mesure qu'on voit les choses qui se produisent dans d'autres pays, le somalie et le Soudan notamment. Diapositive suivante. Y a-t-il quelque chose qu'on peut apprendre? On peut parler longtemps, mais je vais parler de petites choses qui sont pertinentes pour le cadre de travail. L'échelle de cette approche, on parle du cadre global, c'était critique. On a parlé de beaucoup de problèmes liés au PPTE. Nous avons fait un travail exhaustif sur le terrain. Et c'est ce qu'on a compris comme étant une nécessité. Deuxième point, c'est lié au cadre macro. C'est donc, je regardais la situation de la Somalie et ceci m'a rappelé les choses qui devaient être faites. Il y a des leçons à prendre dans, quand on parle de cadre global, quand on veut atteindre un objectif. C'est un point important. Je va venir là-dessus quand on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce cadre global. Il y a ceci, il y a un deuxième point important, un deuxième enseignement. On a un effort coordonné des créanciers multilatéraux, bilatéraux, les membres, les fameux membres du Club de Paris et les créanciers commerciaux. Quand on parle d'objectifs, nous voulons nous assurer d'avoir des traitements comparables, homogènes. Il faut donc coordonner les efforts et c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est une leçon apprise. Le troisième point, c'est en lien avec la réduction de la pauvreté. Ça peut être très utile et très pertinent. Aujourd'hui, on parle de climat, mais si le lien avec la réduction de la pauvreté et de nouveau, on peut dire que plus de choses peuvent être faites quand on parle de renforcement des liens entre l'allègement de la dette, la réduction de la pauvreté et les politiques sociales. Il y a des statistiques qui démontrent que ceci doit être fait. Notre point, c'est la promotion de l'appropriation locale. De toute évidence, tout le monde en parle. Mais la réalité est qu'il y a des pays qui ont développé leur propre stratégie de réduction de la pauvreté Donc, je prends les points les plus positifs. Je pense qu'on peut travailler sur ceci. Et en lien avec ceci, il y a les critères utilisés pour mesurer les progrès, l'argent dépensé. On peut voir ici qu'il y avait des indicateurs ici pour l'augmentation, par exemple, des dépenses en matière des services sociaux. Le point ici, c'est ne pas parler de réduction de dette. On parle de gestion de la dette, avoir des options. Donc, se concentrer sur la gestion de la dette, pas juste sur son allègement. Je parlais de Somalie, on parle de transparence dans la dette. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans des pays, je me rappelle dans un pays, on parlait de créer une base de données en quelques mois. Ceci était quelque chose qui devait être fait. Il faut donc se concentrer sur la gestion de la dette. Je dois vous dire qu'il vous reste une seule minute, Dave. Je suis là. Il s'agit donc de rassembler ce que j'ai pu dire avant. Donc, mise en correspondance des éléments de l'initiative PPTE avec la nouvelle initiative à grande échelle. On veut atteindre les objectifs qui ont été faits par, présentés par le G20. On veut un cadre global qui permet de respecter ces différentes initiatives. Nous voulons faire que tous les créanciers adhèrent à ce processus. Deuxième point, Stéphanie l'a déjà dit, nous avons regardé la structure actuelle des pays et nous devons faire quelque chose pour analyser les différents groupes de créanciers et les types de dettes. Le troisième élément, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, sur la mise à l'échelle. Et vous devez voir ceci. On veut mettre une mise à l'échelle adéquate. Nous voulons quelque chose qui va pouvoir être mis en œuvre. Et dans les pays, ce n'est pas au niveau central, qu'il faut agir au niveau climatique, mais aussi aux bénéficiaires. Il faut donc une appropriation locale en utilisant le climat local comme moteur. On a des indicateurs clés de performance qui peuvent être utilisés. On parle aussi de gestion de la dette. C'est quelque chose qui est là. La Dette pour la nature, la dette pour le climat, mais aussi quelque chose en lien avec les la gestion de la dette en général. Et enfin, j'aurais aimé avoir plus de temps, le dernier point que j'aimerais dire, on parle beaucoup de ces initiatives, on est passionné. So we do hope that uh, uh, those who actually matter will take the decision in crystallizing the, this global initiative, linking up debt, climate, and nature. Not in five years' time, but pretty soon now. Non dans cinq ans, mais rapidement. So Merci. Merci beaucoup, Dev. And I hope beaucoup, Et business business business on we can come back to many of these issues dans notre session de questions réponses et surtout regarder ses perspectives. Maintenant, on va en parler à Dev Patel. Dev euh, est une chercheuse dans les groupes de recherche liés d'eux et nous parle de recherche sur ce qui est des marchés et du changement climatique et nous parle des acteurs au niveau national, international et local. À vous. Merci, Julie. Et bonjour à tout le monde. Ça me fait grandement plaisir d'être ici. Exactement. Pour faire suite à ce que Stéphanie et Dave ont dit, je vais parler justement de l'enjeu de la dette, du climat de nature dans le cadre de la gestion de la dette. Et nous avons Jean-Paul qui est avec nous, qui va nous aider. Et pour en revenir à la prochaine diapositive, la la première image à droite montre euh, les euh, dettes, le pourcentage par rapport au NMB à 2018. Et tel que Staffy a dit, ces images nous euh, montrent un accroissement et avec euh, un taux de détresse face à la dette et en croissance. Deuxième tableau, montre de, euh, l'index de risque euh, qui euh, est là. Et dans cet index, on parle des risques de sinistres qui sont liés à l'exposition et à la vulnérabilité ainsi que à la susceptibilité à l'adaptation, la capacité à l'adaptation. Et en rose, vous voyez euh, des pays qui sont à grand risque et on parle des pays très vulnérables. Et là, on se demande est-ce qu'ils peuvent faire face et parmi eux, on a le Niger et d'autres pays. Troisième tableau, c'est l'index GF pour la biodiversité et ça regarde le potentiel de chaque pays pour créer des avantages basés sur les espèces représentées dans le pays, la diversité de l'habitat, par exemple, dans ces pays. Le vert foncé, nous montre le pays qui ont besoin de plus d'appui face à leur enjeu biodiversité par rapport aux espèces représentatives pré et l'habitat. On parle de Madagascar, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Cameroun, le Kenya et tant d'autres. Quatrième tableau, ça montre euh, l'index d'allocation de l'Association internationale du développement et ça une partie de la Banque mondiale qui appuie les pays les plus pauvres dans le cadre du financement, cet index, et ce qui est utilisé pour voir la capacité de payer les dettes et aussi la viabilité face à l'emprunt des pays. Et ce index d'allocation est basé sur quatre cri critères. La gestion économique, la politique fiscale de dette, de politique dans la, le commerce et les régulations, la politique pour l'inclusion sociale et, et l'inclusivité, euh, les enjeux sociaux, l'inclusion, et puis la gestion des institutions nationales. Euh, le problème aussi de corruption, de devises. Ce que nous voyons dans ce tableau, c'est que beaucoup de pays, ici, sont le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda et beaucoup d'autres. Et le quatrième tableau montre tout ce chevauchement, là où on voit où il y a un grand fardeau de dette, et vulnérabilité climatique, l'accès au crédit est limité et vous pouvez avoir cette idée la cohérence face à l'octroi de crédit est important et on parle ici du Kenya, le Sénégal, le Uganda, le Madagascar, et nous voyons qu'avec la pandémie, les besoins sont en croissance dans tous ces pays. Un des points clés que Stéphanie a dit, c'est que la pandémie exacerbe la situation de la dette et cela détourne les financements du développement, l'impact économique a aussi uh, touche uh, aux objectifs du VODD. La Banque mondiale a dit que la pauvreté serait en croissance pour la première fois depuis des années. Il y aura quelques 150 uh, millions de personnes qui seront poussées vers la pauvreté. Et il est important de réduire ce fardeau. C'est pour cela qu'il est important de recouper tout cela, parce que si on met l'accent que sur le fardeau de la dette, la crise climatique peut jouer un rôle négatif sur la reprise économique. Et nous passons à la prochaine diapositive. Ça, c'est un tableau de notre recherche qui voit que la plupart des pays ont sont projetés à perdre 2 à 5 de leur PIB face à la crise climatique d'ici 2030. Sur la prochaine diapositive, nous donc voyons qu'il est important d'avoir une gestion de la dette pour le climat et la nature, plutôt que de faire face aux crises individuellement. Il est important de voir cela en euh, changement en termes d'instruments financiers, euh, le rachat de la dette sur un marché secondaire à moins de prix ou, euh, et, et l'amortissement euh, de la dette dans la radiation de créances. et Cela vise aussi à assurer la viabilité de la dette pour l'entremise d'émission de nouvelles obligations et économiser l'argent. Ainsi, l'argent qui a été économisé est mis à la disposition d'initiatives et cette transaction est aussi vitale parce que ces pays ont besoin de cette marge financière et financière fiscale pour appuyer les priorités dans le domaine de la santé, de l'éducation et d'autres domaines prioritaires. Dans la prochaine diapositive, nous mettons en lumière des leçons clés que Dave a abordées. Donc, inscrire dans l'architecture internationale, passer au programme systémique, aussi aller vers des appuis de budget où les fonds sont alloués à des budgets déterminés. Tout cela permet de mobiliser beaucoup de fonds et, et qu'il y ait une imputabilité des citoyens à travers l'appropriation et avec des, des accommodements face à, à ces politiques. Ce que cela veut dire pour les créanciers, il y a une transparence quant à là où sera octroyer le financement et, et ça c'est parmi les indicateurs clés et pour ces pays, cela permet euh, à des pays euh, de se tourner vers des initiatives locales au bénéfice de leurs citoyens. Ce que la Gambie a fait dans le cadre de la stratégie de développement à long terme, c'est de déterminer des euh, priorités nationales et dans une contribution déterminée au niveau national et, et à, à, à engager la politique nature de la, de la nature. Et nous avons les ministres de finances dans les pays endettés qui parlent de l'incitative pour tenir compte de ces différents domaines, pour appuyer euh, les initiatives de développement et ces pays s'approchent des créanciers pour la gestion des dettes ainsi parce que ces créanciers veulent contribuer à, aux engagements climatiques internationaux et ça montre des activités de financement qui ont lieu dans ces pays. Et il y a eu beaucoup de pays qui ont exprimé euh, la volonté à nous avons l'Ouganda, la Namibie, entre autres pays. Dans le processus des Nations Unies, cela représente un grand volume. Les autres acteurs créés sont aussi le Royaume-Uni la Chine, qui sont le Royaume-Uni qui va accueillir la biodiversité climatique cette année. Et tel que Stephanie a dit aussi, la position de créancier qui va viser à restructurer plutôt que de voir un défaut de paiement. Et aux États-Unis, on parle là-bas d'allègement euh, de la dette en appui euh, aux enjeux climatiques. Et autre chose qui est aussi en développement, aussi, c'est sur une plateforme du FMI, de l'OCDE et des Nations Unies, qui euh, est en train d'introduire une architecture nécessaire pour cette initiative PPTE, qui à amener ensemble la dette, la nature et le climat dans, dans une approche intersectionnelle. Et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, euh, Sejal. Vous, vous avez donné beaucoup euh, pour notre réflexion. Et maintenant, nous avons le plaisir de nous tourner vers deux praticiens et je les remercie beaucoup de se joindre à nous aujourd'hui car je sais que vos emplois de temps sont chargés et nous sommes impatients d'entendre votre point de vue sur les priorités soulignées ici et comment elles sont liées à votre travail. Avant tout, je me tournerai vers l'honorable Bob Ray, qui est actuellement ambassadeur représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies. Il a une carrière très distinguée en tant que politicien canadien, diplomate canadien, y compris dans de nombreuses urgences humanitaires. Je ne vous parlerai pas de toute sa biographie, mais il suffit de dire que nous sommes très honorés de l'avoir parmi nous. Monsieur l'ambassadeur Ray, je me tourne vers vous pour nous parler des priorités du Canada pour soutenir la réponse à dette et le financement du développement et de manière dont la recherche que nous soutenons peut y contribuer. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être avec les gens qui savent de quoi est-ce qu'ils parlent. Je l'apprécie fortement. Hier, j'ai complété la co euh, présidence avec le secrétariat de, euh, et la Jamaïque sur, euh, dans le cadre de la rencontre pour la dette et la réponse du Canada pour ce qui est le cofinancement du Canada à la réponse euh, au financement de la dette et, et ce travail qui est fait au niveau du secrétariat depuis quelques années. Et bien entendu, la COVID nous a mis en pleine action pour la production d'initiatives des tables rondes auxquelles beaucoup d'entre vous avaient participé cet été. Mais pour conclure, je pense que les directives qui sont prises sont requises et vraies. Je, ce que je veux faire, c'est aborder les défis pratiques auxquels nous faisons face dans la mise en application de ce qui est proposé. En écoutant les discours hier, il y avait un consensus assez substantiel face à plusieurs enjeux. Premièrement, qu'il doit y avoir un plus grand engagement de la part de pays plus riches pour embrasser, et prendre à bras le corps et comprendre la nature des défis socio-économiques auxquels font face ces pays dans le cadre de la COVID. Ensuite, deuxièmement, c'est une opportunité pour nous de comprendre et de faire le lien entre le processus de réduction construction avec l'urgence climatique. Il nous faut comprendre cela, voir comment s'y prendre et rapidement. Ayant dit tout cela, il y a plusieurs défis auxquels il faut faire face et que nous devons débattre plus franchement. Avant tout, c'est bien comprendre l'enjeu de la dette chronique et et cela euh, émerge suite à la COVID-19 et, et, et tout euh, arrêt à l'économie telle que nous savons va créer des enjeux dans le cadre de la dette, du financement de la dette, euh, la, la liquidité et les défauts de paiement. Mais je pense qu'on doit comprendre que euh, tel que nous l'avons vu, dans les tableaux depuis 20 minutes, regardons un tableau qui nous parle de ce que c'est que euh, cette image à dette depuis les années 60 et comprendre par là que ces facteurs chroniques sont euh, rendus euh, plus aigus face aux enjeux euh, économiques et quel est le positionnement euh, des pays euh, endettés face à ces aléas. D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande lacune, ce que le monde développé est prêt à faire pour eux-mêmes, donc ces pays riches, face à une crise telle que celle-là, telle qu'ils l'ont fait en 2008 et en 2009, et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour tout le monde, pour tous les autres. Je crois que ça, c'est un problème politique assez sérieux. En regardant les nouvelles, je ne sais pas si vous avez vu euh, les présentations hier, mais je t'aide des Financial Times, elle nous a donné une analyse très importante et elle a dit, le problème que je vois en tant que journaliste, dit-elle, c'est que dans les nouvelles, dans chaque pays, on ne se tourne que vers ce pays pauvre. On ne parle pas d'une optique mondiale. Si vous regardez aux États-Unis, les nouvelles, ils ne parlent que du Canada, que des États-Unis, si vous tournez vers les nouvelles au Canada, ils ne parlent que du Canada. Il n'y a pas une conscience partagée du problème et ça, c'est un problème politique assez sérieux parce que ça crée ce défi énorme auquel nous faisons face tout le temps, qui est de, de fédérer les gens. Et puis ensuite, pour parler de ce que Stéphanie a dit, et si je me permets de vous appeler par votre prénom, je me sens un peu formel aujourd'hui, elle a dit, il nous faut, comprendre où et comment la dette commerciale et la dette de la Chine est devenue une grande partie du récit. Et cela nous parle des défis auxquels nous faisons face. Et quand on pense à cela, et si vous dites que c'est facile, vous avez tort, parce que dans leur récit, euh, euh, politique. Euh, les Chinois disent nous ne sommes pas un créancier, euh, c'est fait par le secteur privé, c'est une dette commerciale, nous n'avons rien à voir avec cela. Et ce n'est pas un récit euh, qui aide, parce qu'il n'est pas véridique. Mais ça signale aussi les défis que nous allons avoir en intégrant la Chine à ce processus, et que cela va être extrêmement important et plein de défis politiques. Ensuite, parce que cela exige une extension de la transparence et vouloir situer les obligations, ce qui n'est pas facile. Et ensuite, je, il y a l'enjeu de la dette commerciale qui euh, n'agisse pas euh, avec une optique caritative ou avec une obligation de politique publique. Ils sont rentrés dans ces pays parce que ces pays les veulent. Ils le veulent parce que quoique euh, leurs fonds sont plus chers, ils viennent avec moins de conditions et d'exigences. Voilà pourquoi les pays disent c'est flexible, c'est 6 c'est 9 d'intérêt, on le prendra parce qu'ils sont plus flexibles. Ça a été la norme depuis 15 années et c'est plein de risques. Ça crée des grands problèmes. Quand nous rentrons dans une situation telle que celle-là, où chacun dit il y a un problème de politique publique pour la dette, et comment est-ce que nous pouvons résoudre cela? Et la réponse est que nous n'avons pas l'architecture. Nous bâtissons au fur et à mesure que nous avançons, et c'est ce que nous voyons dans l'improvisation qui émane des G20, de FMI, de la Banque mondiale qui disent, voilà, comment est-ce que nous devons gérer cette situation? Et mon point final est que il nous faut être très prudents pour ce qui est des solutions que nous trouvons, des solutions mondiales face aux problèmes qui auront un impact différent sur des pays différents et sur des situations différentes. Nous devons tous accepter le besoin qu'il y ait des initiatives de changement climatique. Nous devons accepter des initiatives qui visent à restaurer la biodiversité et répondre aux défis économiques et environnementaux. Mais au fil des huit mois que j'ai été à l'Assemblée générale, c'est que chaque pays voit les choses différemment. Et nous devons faire attention à imposer cette approche à taille unique pour tout le monde. D'abord, les fonds d'adaptation de tous les pays est très important plutôt que les, les fonds pour l'atténuation, parce qu'il y a la, une réalité de nature de l'impact des changements climatiques maintenant. Ce n'est pas un, un enjeu de demain, c'est un enjeu d'aujourd'hui. Il faut les infrastructures là-bas aujourd'hui, et il faut être là en termes de concession. Et y à cela, il y a le fait que, tel que j'ai compris les Théorie du développement et leur évolution au fil des années, l'appropriation est importante. Il est difficile d'avoir l'appropriation nationale si on impose une approche unique internationale. Et il nous faut comprendre cela en appréciant les sensibilités qui émanent du monde en développement en réponse à toute initiative qui est présentée. Le but du Canada dans tout cela, et de créer un espace où il peut y avoir un vrai dialogue entre les économies avancées et les économies en développement. Il y a d'autres espaces pour, pour le faire, l'ECOSOC et d'autres agences, mais ce qui se fait à ce niveau, c'est que les gens qui parlent en porte-à-faux, un de nos objectifs qui est presque réalisé, c'est d'éviter ces textes préparés, ces positionnements préparés pour en arriver à une compréhension plus globale pour comprendre comment est-ce que nous arrivons aux directives claires qui nous émanent des juridiques pour comprendre où y arriver et comment y arriver. C'est ludique, mais c'est n'est pas le défi, parce que cela exige que nous ayons une capacité à l'écoute. Et en d'autres mots, le premier problème, c'est un manque d'attention, de focalisation et franchement d'empathie de la part du monde développé. Et ensuite, un, un climat politique plein de défis pour beaucoup de pays dans le monde en développement où il n'est pas simplement simple de dire, euh, inscrivons-nous ici, voilà comment est-ce qu'on va faire. Il faut s'assurer que la norme et le chemin pour y arriver est clair. Et je crois que nous pouvons tous voir l'objectif pour ce qui est d'une politique mondiale. Euh, euh, réaliste. Et, et, et pourquoi est-ce est difficile de passer de l'aspiration au, au partenariat ou à, à la réalisation qui est le but? C'est tout. Pas de diapositives, j'ai parlé, tout est là. Merci beaucoup, merci. Monsieur l'ambassadeur, ça fait plaisir d'entendre votre perspective, surtout euh, d'où est-ce que vous partagez cela avec nous. Merci de votre temps. Je crois qu'il va falloir que je quitte un peu plus tôt parce que j'ai quelque chose à l'Assemblée générale sur la série, mais je resterai aussi longtemps que je pourrai. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est très apprécié. Maintenant, je vais donner la parole à Jean-Paul Adam, qui est le directeur de changement de la technologie et à l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique, l'UNECA. Monsieur Adam, quelle est la priorité que vous voyez dans le cadre de la crise de la dette? Merci beaucoup, Julie, et bon après-midi d'Addis Abeba à tout le monde. Et permettez-moi de dire à quel point est-ce que nous apprécions l'opportunité de nous trouver dans cette discussion avec l'aide de l'IED et de CRD et surtout en tenant compte de tout ce qui a été dit. Dans la perspective de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, nous voulons nous positionner par rapport de l'échange à dette loin d'une approche opportuniste pour répondre aux situations de dette, aux situations de développement pour en faire une option de développement à l'échelle de tous. Cela veut dire d'examiner l'enjeu de la dette, la réponse au changement climatique comme un enjeu de développement. Et surtout dans le contexte d'Afrique, le changement climatique est un enjeu de développement parce que c'est une réalité qui a un fardeau plus lourd pour l'Afrique plus que la COVID-19 et un défi. Et que nous avons réellement. Le, la modélisation qui a été faite avec le Centre pour l'Afrique, avec la Commission économique pour l'Afrique, c'est que nous voyons 2 à 5 du PIB qui est perdu en Afrique d'ici euh, euh, les années à venir et c'est un estimatif de croissance. Et on parle de 30 Au Sahel, on parle de euh, 16% du PIB qui est perdu et nous devons reconnaître que les pays africains ont moins de résilience pour faire face au choc des sinistres naturels associés au changement climatique. Donc, euh, le cyclone Ida et Kenneth en 2019 a fait en sorte que certains pays ont 9% de notre PIB pour répondre à ces sinistres. Le changement climatique est un fardeau depuis de longues années et cela a été cumulatif au fil des années. La COVID-19 est récente et la combinaison des deux donne une image dramatique et touche à la capacité des pays africains à y répondre. Les pays africains avaient un gros déficit fiscal au milieu de 2018, moins… Juju bon en 2008 et 2021, puisque nous pensons que cela va s'améliorer, nous voyons que nous aurons moins 5 ou 4,5 par PIB en moyenne. Cela est dans les pays où il y a déjà un ratio très bas de taxes par rapport au PIB et qui en baisse depuis… 2014. Et pourquoi est-ce que c'est en baisse? À cause du modèle économique qui est basé sur l'exportation des, des industries extractives avec très peu de valeur et les raisons pour laquelle le retour imposable est faible, c'est raison pour laquelle 11% des exportations de l'Afrique sont sur le secteur extractif, et cela contraste avec l'approche des pays d'OCDE qui ont financé leur approche à la COVID-19 à travers les ressources à faible coût que les pays africains n'ont pas, que les pays à faible revenu, à revenu intermédiaire aussi n'ont pas, et à moins que l'on allège la dette pour permettre à ces pays à faible revenu en Afrique euh, l'opportunité d'avoir accès à des emprunts, cela aura un impact négatif, tel que ce dit. Et depuis la rencontre de Glasgow, on a eu des engagements qui ont été engagés vers un net zéro vers 2015 pour un nombre de pays. Donc, pour arriver à ces objectifs, il faut qu'il y ait des ressources important déployer. D'abord, les pays africains vont demander un engagement de 1 milliard de dollars par année. Ensuite, euh, suite à d'autres euh, sources de financement, nous avons ici l'échange de dette. Cela est euh, l'échange de dette est important pour des pays à revenus moyens et euh, qui n'ont pas accès aux marchés commerciaux et qui peuvent identifier des opportunités stratégiques pour investir dans le domaine qui vont générer des effets de multiplication. Je crois que ce qui est sorti ici, c'est où décider de mettre l'argent sans qu'il y ait ce mot terrible de conditionnalité. Je crois qu'une des choses qu'il faut retenir dans le contexte de l'Afrique, c'est que pour l'Afrique, l'investissement dans la résilience climatique n'est pas de faire face aux objectifs déterminés par l'accord de Glasgow ou l'accord de Paris, c'est faire face aux chocs que nous savons qui viennent. Et les études que nous avons faites, c'est que nous savons qu'il y aura un meilleur retour sur l'investissement dans les secteurs verts qu'on aurait dans les facteurs basés sur les énergies fossiles. En Afrique du Sud, on a vu que dans le cadre de l'énergie, de transport électrifié, des mesures d'adaptation vont donner 200 plus d'emplois et 400 plus de valeur à l'économie. Pareil à d'autres investissements qui se feront dans le cadre des énergies fossiles. Quand on regarde les opportunités stratégiques que les pays ont eux-mêmes identifiées, basées sur leurs priorités, voilà les domaines où nous pouvons mettre ce qui émane de l'échange de dettes. Lors de la rencontre du printemps, avec les, le fait que nous puissions donner des dettes et pour Réduire euh, les coûts de financement des secteurs privés. Cela veut dire qu'on peut euh, refinancer des euh, dettes avec euh, des obligations à des termes euh, plus accessibles et, et pour les pays à euh, faibles revenus. Et comment est-ce qu'on peut le faire Que ce soit à travers l'énergie, à travers énergies renouvelables ou à travers des solutions basées euh, sur la nature. Et je vais conclure à, en venant à, vers ma propre expérience. Je travaillais avant dans le gouvernement et on a fait un échange en, en 2015 et c'était pour un montant très faible. C'était un défi. Comment est-ce qu'on peut le mettre cela en échelle? And we that... Nous avions protéger 30 de notre zone économique spéciale. C'était important parce que c'était une destination qui était vendue dans le monde par rapport à la qualité de l'océan. La pêche était importante aussi pour 5 d'augmentation de zones, 5 de protection des zones pêche, de pêche. Il y a, cela avait un impact par la suite il y avait de véritables raisons sur pourquoi on voulait faire ceci de cette façon on a mobilisé les ressources là dessus et on a fait en sorte que les pays fassent ce qu'ils voulaient et qu'ils créent des emplois et que ceci ait un impact sur l'économie merci beaucoup de m'avoir invité je suis heureux d'avoir pu participer merci beaucoup pour cette présentation un exemple très concret Ceci termine la partie, on a les panélistes qui vont parler. On va passer à la question de questions-réponses. Il y a quelques questions qui étaient posées, il y a environ 15 minutes pour cette partie. Je vais demander aux panélistes s'ils peuvent garder leurs commentaires très brefs pour répondre aux différentes questions. Là où je vais commencer, c'est la première question ici qui a été présentée. Sur la question des conditions, Jean-Paul vient d'en parler. C'est important pour nos objectifs, pour faire face à ces défis. Peut-être que certains sont intéressés, mais il y a des gens qui sont sceptiques sur ces programmes car ceci va créer des programmes structurels, comme dans les années 90. Ce sont des programmes que les pays n'ont pas créés. Comment les membres du panel considèrent ceci comme étant important Quel type de conditions sont importantes Quelles sont les mesures qui seraient de bons instruments Et pour dette, vous avez une question sur l'utilisation des indicateurs de performance clés. On sait que les cas de travail ne fonctionnent pas forcément et il faut vraiment, vraiment avoir des indicateurs clés de performance adéquats. Je vais céder la parole aux panélistes. Peut-être je vais demander à l'ambassadeur Ray. Je sais que vous devez partir bientôt. S'il y a des commentaires que vous voulez ajouter aux questions qui ont été présentées, ensuite je vais passer aux autres panélistes. Je ne pense pas, non. Dans l'intérêt du temps et pour donner à tous l'opportunité de participer, je vais être claire. Euh, je ne suis pas contre le fait que nous ayons besoin de faire des investissements majeurs climatiques. Au contraire, je pense que afin d'être efficace, nous devons comprendre la nature des investissements financiers dans les pays en développement. Et je pense que souvent, il y a deux mondes, le changement climatique, les personnes qui ont des idées créatives et différentes façons de répondre à ces questions. Et un des arguments du Canada est oui, effectivement, de dire nous avons cette vision, mais nous devons comprendre pourquoi c'est difficile et pourquoi il y a une telle différence entre ce que sont nos attentes et nos réa la réalité. Et beaucoup est en lien avec. La compréhension meilleure de la nature des défis économiques, financiers dans les pays en développement et comment les gouvernements dans les pays avancés ont des approches à travers leur dé département de développement ou d'environnement ou d'ailleurs de ces ministères qui n'ont rien à voir dans, dans la réalité. Un exemple très simple dans les, la cible de 100 millions de dollars pour le, le financement du changement climatique, que nous n'avons pas encore atteint, mais ça va être réannoncé cette année. Il y aura des financements additionnels en allant de l'avant. Il est très important que nous comprenions que la plupart de ce financement va marcher. Euh, traditionnellement, les ministères de finances veulent ceci, ils disent être basé sur un retour d'intérêt, mais si vous le faites, ça ne va pas se produire. Ils ne vont pas prendre ces offres car ils sont tellement endettés que a... c'est impossible qu'ils le fassent. Certains ministères des Finances vont dire oh, ben, c'est trop dommage, ils ne veulent pas accepter notre offre. Mais si vous regardez la situation telle qu'elle est vraiment, vous devez comprendre la situation particulière qui est signalée et en dessous de cette, ce besoin financier, vous devez faire face aux questions liées à l'endettement et qui se sont accumulées. Et là la, la raison, c'est important d'ajouter la possibilité de réduction de la dette, d'annulation de, de, de dette, des approches différentes aux dettes. Euh, on n'en est pas encore là. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur Ray. Excusez-moi, je dois partir. Merci beaucoup. Merci. Je vais citer la parole aux autres panélistes, mais je vais ajouter une question supplémentaire pour uh, ces questions de Ray Pepper. Quand on parle des pays en développement. Pourquoi ce n'est pas une vision universelle des ressources allouées? Je sais que c'est plusieurs questions en une, mais une bonne façon d'y répondre, euh, ce serait peut-être déjà. je vais demander à vous de répondre dans les trois questions que je viens de poser et choisissez la question qui vous paraît la plus pertinente. Si je commence par la question sur l'adaptation étant plus importante que les mesures de réduction dans ces pays, si on regarde les émissions collectives dans les différents pays qui n'émettent pas autant de gaz de serre que les autres pays, et on se demande s'il s'agit vraiment de réduction de ces gaz à effet de serre, c'est plutôt... Les soutenir pour créer des processus durables dans leur industrie. Donc, la réduction du changement climatique est quelque chose qu'il faut nuancer dans ces pays. Il s'agit plus de développement économique et de l'aide à l'obtention, à l'atteinte des ODD. Quand on parle de conditions, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'imposé dans ces pays, comme je le disais dans la présentation. C'est quelque chose qui est lié aux stratégies nationales, aux régions, et il faut travailler avec les pays au niveau national et sous-national pour répondre aux besoins spécifiques et connaître les activités nécessaires pour le développement. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Sejal. Je vais prendre les questions de plusieurs personnes, mais avant ça, est-ce que Stéphanie voulait ajouter quelque chose? Pour compléter ce que Sejal a dit très clairement, je pense qu'il est important pour les petits pays à faible revenu de se concentrer sur l'adaptation et l'augmentation de leur résilience, mais parfois... Des choses comme la réduction, euh, par exemple, des énergies renouvelables, c'est moins cher. Aussi, faire des énergies plus euh, accessibles financièrement pour les personnes, des, des activités économiques, ça peut être meilleur pour le développement. Je pense qu'une partie des efforts de réduction sont aussi bons pour les pays eux-mêmes et pas seulement pour le monde entier. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Francis a dit aussi c'est qu'il faut commencer par les propres conditions du pays pour qu'ils conçoivent un projet qui soit pertinent par rapport aux odd ensuite avoir une type de suivi c'est je pense la meilleure façon de faire l'autre point que je voulais mentionner rapidement on parle ici de la situation mais ceci fait partie l'architecture euh, financière internationale. Bien sûr, on a parlé, parlé des ODD. Il ne s'agit pas seulement d'avoir cette première euh, rencontre. On a parlé des Nations unies d'avoir euh, notre euh, vision pour les ODD, mais l'attention est très importante, c'est d'augmenter le capital euh, avec les banques multilatérales de développement, y compris les banques régionales de développement, pour qu'ils puissent prêter davantage ceci de l'argent nouveau et idéalement de l'argent qui a des taux d'intérêt relativement bas. Et finalement, je vais finir en disant que j'ai des doutes sur la durabilité des flux privés, particulièrement pour les pays très... Faible, à faible revenu parce que c'est très volatile, ces flux économiques. J'ai vu ces flux monétaires venir et partir et ceci a peut-être eu un impact négatif sur le développement des pays. C'est à court terme et ça crée des problèmes de développement majeurs en plus de crise économique. Je pense que il faut donner accès au marché surtout pour les pays pauvres mais ce n'est peut-être pas l'objectif le plus important pour le d'une perspective de développement merci merci beaucoup stéphanie est ce que je peux céder la parole à jean paul pour une réflexion sur ce qu'il a sur la question désolé on est on a utilisé tellement, on utilise tellement de plateformes j'oublie toujours comment euh, mettre mon micro actif tout d'abord, l'adaptation et la réduction. Bien, les priorités ont toujours été pour les pays africains de s'adapter et ils ont dit ceci en raison du manque de flux monétaire pour l'adaptation des, par exemple, de GCF. Ceci a demandé donc le rééquilibre des systèmes et je vais donner un autre exemple de statistique pour le fonds vert pour le climat, le FVC. Ceci représente peu par rapport aux autres initiatives. Et euh, il y a 17% des personnes par capita. Nous sommes en arrière en Afrique. Mais ceci montre aussi le besoin d'investissement pas dans la, la réduction, mais dans l'énergie. Si c'est fait autour des énergies renouvelables, cela va contribuer à la réduction. Et comme Stéphanie disait, voici certains des investissements simples qui doivent être faits le plus tôt possible pour différentes raisons. Tout d'abord, si c'est fait adéquatement, cela crée plus d'emplois locaux. Ceci va aussi. Il y a une étude qui a été faite qui a montré qu'en termes d'équilibre entre les sexes dans les énergies renouvelables, il y a 35 alors que dans les énergies fossiles, il y a 22 il y a 10 de différence dans les équilibres entre les sexes par rapport aux énergies, au type d'énergie renouvelable ou fossile. On parle aussi de création d'emplois, d'emplois mieux rémunérés, ce qui va avoir comme effet boule de neige donc, euh, davantage d'emplois. De, Il y a euh, ca, euh, 5 millions de personnes en Afrique qui n'ont toujours pas accès à l'énergie, à l'électricité. On doit se concentrer sur l'énergie, pas à cause des mesures de réduction, mais parce qu'on doit investir dans l'énergie et l'énergie est une des priorités. Mais à partir de l'adaptation, cette opportunité énorme et les études que nous avons faites ont montré qu'il y a une création importante d'emplois autour de, des activités d'adaptation. Et ici, vous pouvez avoir un lien avec la sécurité des emplois dans le continent africain où l'agriculture verte est une priorité. Il faut utiliser l'espace les, de façon efficace parce que même si l'Afrique a un des plus au taux, taux de couverture de forêt dans le monde, il y a aussi un très haut taux de déforestation. Donc la tendance est négative. Les pays ont identifié certaines de ces opportunités pour les investissements. Je signalerai en particulier pour le programme vert de simulation qui a été adopté en janvier, qui est concentré sur les solutions basées sur la nature, sur le développement de ces investissements dans l'agriculture, sur l'intelligence, l'agriculture intelligente. Et Il faut voir les priorités des pays africains, qui les pays africains ont déjà signalé leurs priorités. L'accès à des ressources moins coûteuses devrait être lié aussi aux objectifs de l'accord de Paris et des ODD et la façon dont ils le font et c'est il travaillent avec euh, des pays pour le développement de programmes pour l'accès à, à par exemple au, euh, à l'échange de dettes ou la permutation de dettes il faut donc créer des économies des opportunités économiques merci merci beaucoup Chers collègues, je reconnais que nous sommes, sommes à la fin du webinaire, mais je voudrais demander de céder la parole à Dave et lui donner l'opportunité pour quelques minutes de répondre à certaines des questions, surtout la question très spécifique qui lui a été posée. Dave, je vous cède la parole. Dev, vous êtes en sourdine. Toujours, j'oublie toujours. Excusez-moi. Permettez-moi de répondre à cette question spécifique qui a été posée. Il s'agit toujours des indicateurs clés de performance. L'instinct, c'est de dire les meilleures pratiques qui vont être imposées, qui vont être euh, appliquées de façon hiérarchique, mais là, vous avez des problèmes. Je vais vous faire un commentaire c'est quand on veut faire quelque chose, les pays en question reconnaissent ce qui est fait. On parle de la prise de possession des options, on parle de ces programmes, ce qui se produit au niveau des programmes. On parle de, du plan d'adaptation national et on tente de trouver les éléments que les pays reconnaissent. Oui, on peut avoir une liste de d'indicateurs clés de performance dans le pays, mais ça doit être adapté à la réalité locale. Autrement, ce ne sera pas utile. Les objectifs de développement clés sont pour le suivi de progrès faits. Et on l'a essayé dans, dans certains cas et ça marche. Ce serait ma réponse là-dessus. Plutôt que d'imposer les choses de façon hiérarchique du haut vers le bas, deuxième point, sur la question des conditions. J'ai parlé des conditions dans ma diapositive. Il y a toujours une condition, une connotation négative, mais quand on regarde ici, on utilise des ODD, on utilise quelque chose qui était mentionné, le côté positif on parle de ces pays pour le climat, par exemple, il y a eu un commentaire là-dessus sur la contribution nationale. On peut intégrer ces éléments où la prise de possession de ces éléments est faite au niveau local et régional. Ça doit être reconnu. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vienne de façon verticale du haut vers le bas et imposé. Ça ne va pas marcher. Je pense que l'approche est de rendre les choses accessibles pour les personnes. Depuis le début, ceci a eu une connotation négative et finalement sur cet aspect d'adaptation et de réduction, il y a un équilibre. Mon travail dans certains pays, je l'ai vu, ils ont besoin des d'eux, mais c'est une question de où ils en sont et comment réduire la situation. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Dev, merci beaucoup. Je veux remercier tous les présentateurs, les panélistes, l'auditoire et les collègues. Pendant ce webinaire aujourd'hui, je sais que nous n'avons pas eu beaucoup de temps. Il y a encore beaucoup d'informations à digérer, des choses que nous voulons aussi traiter, mais je sais que c'est le début d'une conversation que nous allons avoir. Au CRDI, où je travaille avec mes partenaires, nous allons continuer à développer des façons de soutenir la recherche locale et l'obtention de données sur les défis actuels. Et la conversation d'aujourd'hui a montré que la croissance de la dette est un des problèmes qui s'est ajouté à la pandémie, à la crise économique. Il était impossible pour moi de résumer la conversation si riche que nous avons eue aujourd'hui. Je ne vais pas tenter de le faire, mais je mentionnerai que, de mon point de vue, l'un des éléments clés est l'importance de l'investissement des connaissances locales, les capacités pour la gestion de la crise de la dette. En particulier, c'est quelque chose que mes collègues ont déjà mentionné c'est que pouvons-nous faire pour faire face à la crise de façon intégrée la solution intégrée requise doit être locale et mondiale, et elle doit permettre le développement des possibilités pour le sud et l'atteinte des objectifs de développement durable je pense que les présentations d'aujourd'hui nous ont permis de dégager des priorités claires en matière de gestion de la dette pour les années à venir l'architecture internationale doit être élargie notamment en collaborant beaucoup plus étroitement avec les acteurs du secteur privé les gouvernements nationaux doivent être aux commandes de la gestion de la dette et les donateurs doivent soutenir cette démarche par le biais de cadres mutuellement acceptés et basés sur les performances et comme l'a souligné c'est les nouvelles approches doivent être à la fois intégrées et inclusives permettez moi de souligner aujourd'hui que nous n'avons pas parlé d'inclusion mais jeudi nous allons organiser notre webinaire qui examinera la manière dont le genre peut être intégré dans les, la gestion de la dette et enfin je vais parler de quelque chose que l'ambassadeur a dit c'est euh, l'urgence de travailler sur ce, qui, sur ce que nous travaillons actuellement avec ceci je vous remercie à tous d'être et toutes d'être ici avec nous je tiens à remercier les intervenants pour leur temps et le partage de leurs connaissances si riches ils ont pris ce temps pour nous nous espérons vous voir de nouveau jeudi pour le webinaire sur le genre et nous vous souhaitons une belle journée et de rester en santé et en sécurité. Merci beaucoup.